Alors, à partir de quel âge est-ce que je peux faire des comptines à mon bébé Alors, on peut commencer à faire des, des enfantines, à partager les comptines avec son bébé. Euh, très très jeune, en fait, très jeune. Euh, les tout petits bébés apprécient, euh, apprécient les comptines, apprécient qu'on leur parle, apprécient les, modus, les modulations de la voix quand on chante une enfantine, quand on, quand on les touche avec délicatesse. Euh, c'est toujours un moment, euh, un moment de bonheur. vélo a vélo les vélo vélo-cyclo. Et tu auras un exemple de comptine qu'on peut faire à un bébé. Tac, tac, tac Qui est là Bonjour madame, bonjour monsieur. Je descends les escaliers, je frotte mes pieds, hop Je rentre dans la salle à manger c'est mouillé par ici c'est mouillé par ici elle arrive dans la bouche et, et, euh, et là en fait ça fait rire l'enfant aussi se contacte avec la bouche en tout cas ça fait pas rire mais réagir fortement et, et cette petite fille qui a deux mois gazouille à ce moment là c'est vraiment euh, c'est vraiment un moment intense en fait. les fait. ont une drôle Donc les jeux de visage, ça peut être aussi les jeux de balancement, hein, un, un, un jeu de bateau sur l'eau, où bien entendu on va être très doux, on va vraiment maintenir l'enfant, tenir sa tête euh, dans, le, dans le temps du balancement, et on va pas, à la fin de, à la fin de bateau sur l'eau, c'est plouf dans l'eau, mais là il n'y a pas de plouf dans l'eau, avec un tout petit, on va pas lui faire peur, vraiment, c'est plutôt le, le sentiment de sécurité qu'on va lui apporter, on va l'entourer de nos bras, de notre tendresse, de nos mots. Et on peut commencer dans ce cas-là avec un tout petit bébé. Le premier de nous deux qui rira aura une.